Salut tout le monde Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo Voilà la suite de Brian Hoot, euh, Je sais plus le combien c'est, c'est le 4ème ou enfin la 5ème, je sais plus Vu que j'ai de l'avance dans les vidéos, je sais plus où j'en suis, quand ça la sortira, je sais plus du tout Mais c'est pas grave, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre déconfinement se va bien Voilà, pour ma part ça va, je sors un petit peu de temps en temps pour prendre l'air, ça fait du bien Sans les attestations, ça fait du bien, voilà Mais bon, il faut bien se protéger et faire attention à nous voilà, et euh, sur ce, on se retrouve pour la suite de ce bruit Voilà, allez, à toutes Ok, nous voilà pour la suite. Alors, cette fois-ci, il fallait additionner les trois chiffres les plus importants dans le tableau suivant. Euh, je crois que vous m'avez dit que c'était euh, 24, si je ne me trompe pas. Oui, ah, oui d'accord, ok, ok, super. D'accord, ok. Euh, manger à nouveau des carottes. On va voir qu'est-ce qui bouge, rien. Ça, ça bouge. Ok, il tombe. Si on fait ça, il passe pas. Ok. il a pas un truc qui se... Uh -huh. Ah Peut-être comme ça. Et si on fait ça... Ok, super au top. Ok, ok. J'aime bien qu'il y avait un truc qui, qui allait bouger. Euh... Là, pour le miroir, j'ai pas de miroir. Alors, je sais pas comment ça peut être. On va essayer de voir. C'est des chiffres. Euh, 3, 7, 7, 0, 7 peut-être 3, 7, 7, 0, 7 Non Ah c'est peut-être des 5 alors 3, 5, 5, 0, 5 Non euh... Je sais pas, j'essaie de faire avec une bite mais ça marchait pas trop euh... 7, 0, 7, 7, 3 mais j'étais presque 7 Ah oui c'était 7, 0 7, 7, 3 En fait j'avais pas fait dans le bon ordre en fait J'avais les bons chiffres mais pas dans le bon ordre Ok Oh nous sommes professeurs. Ok attends Aide le lapin à gagner En fait faut tenir le cheval Et là tu fais Allez allez allez allez allez Allez mon petit lapin Et voilà comme ça il gagne Voilà Je suis Allumer la quatrième ampoule Et comment Allumer la quatrième pour le commencer. Je sais pas quoi après. Ah ok attends. Non. Voilà merci. Il fallait juste arriver à faire pause pile au bon moment et c'est archi chaud. Veuillez écrire un numéro à deux chiffres selon l'image. Alors 4, 15, 10. Euh... Bah oui mais tu veux le mettre où Parce que si c'est là. 15 15 15 15 15 15 15 7 à deux chiffres à deux chiffres Je sais pas du tout. À deux chiffres c'est chaud quoi. Je sais pas du tout. Fallait tout additionner. Oh là là. 58. Et oui, il fallait tout additionner. Mais tellement la peine d'additionner les gars que la solution est plus simple à avoir. Prochain. Créer un rectangle avec des côtés adjacents Inégaux, crée un rectangle. Comment tu veux je crée un rectangle hum. Compliqué cette affaire. Moi, ben, je sais pas. Je ne sais pas comment il veut qu'on fasse un rectangle. Est-ce que ça fait un rectangle Non, il veut pas. Moi, ben, je sais pas. Je ne sais pas. Ah d'accord. Fallait juste faire ça. Oh. Mais non Des fois, il faut... Oh là là Une question simple, faire tenir l'équation suivante. 3 plus 5 est égal 3. Euh... 5. Hop. Ça fait 8 Il fallait juste tourner le, le 3 comme il faut pour que ça fasse 8. Euh, Appuyez sur un papillon au-dessus des textes. Voilà, c'est tout simple. Pas si compliqué que ça. Et désouer à boire le sédiment du jus de fond. Alors, il n'y a rien qui bouge. Comment tu veux que je l'aide s'il n'y a rien qui bouge Je vais secouer, il y a un qui se passe. Je mets à l'envers un qui se passe. Euh... J'essaie de voir s'il n'y a pas un truc qui se zoome ou qui se dézoome. Non, il n'y a rien. Euh... Ah, ok. Je sais pas comment, ok. D'accord, je même pas fait attention à ça, mais ok. Si tu veux placer les formes dans le bon cadre. C'est simple. Mais pourquoi tu veux pas Ils sont dans le bon truc. Ah ah ok. Et repérer les différences. Ah, j'aime bien ça, les trucs des différences. Ça, c'est différent. Alors, à vous aussi d'essayer de trouver. Ça, vous pouvez aussi dire dans les commentaires c'était là, c'était là, c'était là, là, là, là, là, là, là, là. Ah ah. Ok. Waouh. Combien de trous a ce pantalon oh, Il est censé en avoir deux. Mais si c'est pas deux. C'était à prévoir. Ah peut-être les poches. Ça fait 3, 4. Non. Combien a de trous ce pantalon Notez qu'il y a deux trous à l'avant, deux trous à l'arrière. Ah oh, ouais. Ok c'était bien ça quoi. Il fallait bien compter toutes les poches et tout. Ok. Ça c'est 2, 4, 6. Quel est le nombre maximal de morceaux d'une pastèque coupée en 10 morceaux Bah 10. Si c'est le maximum. Une. c'est en 10 morceaux... Si c'est 10 morceaux. Mais what Ah oh, mais ça se complique. Je dis pas comment mais que ça se complique. Mais j'ai mon cerveau qui pue. Je dis pas comment. Ok. Toujours plus de maths. Ça fait mal au cerveau. Ah. Attraper le rat De quoi Quel rat ben Avec la souris. Mais il n'y a pas de rat, qu'est-ce que tu me dis toi Allô le rat t'es où Allô lo le rat Où es-tu Ok, waouh, fallait mettre le feu au bout de bois, boucher le trou, etc. C'était compliqué, comment réussir ce niveau Attendez, parce qu'il y a un truc à faire. Prochain, non Précédent, non un truc à faire je pense what the fuck man quoi ça il faut bien cliquer sur prochain ok voilà j'avais fallait... en fait il fallait bien cliquer sur le clic de la souris quoi et pas cliquer n'importe où sur la souris quoi former le nombre le plus petit possible plus petit possible il euh, n'y a pas de plus petit hein, là. Vu qu'on ne peut pas mettre de zéro. D'accord. Euh, ok, vous avez compris. Ok. Encore une fois. Mais si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, ce n'est pas possible. Ok, voilà. C'est plus simple. C'est plus simple quand on zoome, il faut pas que je me loupe. Voilà. Je me disais attends, il y a un petit souci, attends, il y a tout qui est rempli. Attends, attends on va zoomer pour voir si a pas un truc, quoi. Maman est de retour, aide-moi à cacher la manette. Voilà, comme ça avec mon doigt, c'est caché, non À l'envers, à l'endroit, je secoue, il n'y a rien qui se passe. Ok. Je tape dessus, il a rien qui se passe. J'essaye de zoomer, il y a rien qui se passe. Mais qui est-ce tu veux que je te la cache, moi Blablabla, blablabla bla bla bla Y'a rien qui se cache, je ne sais pas Ok, et eh ben je sais pas Bon, et eh bien on va rester sur cette... Euh, sur, sur cette technique Voilà, hein, vous allez m'aider et me dire la solution Je compte sur vous Voilà, on se retrouve pour euh, l'outre de fin Et euh, puis voilà hein. Nous nous retrouvons pour la fin de cette vidéo Alors bon, c'était quand même beaucoup, beaucoup de casse-tête euh, ça chauffait bien le cerveau, je vous dis pas comment que ça chauffait le cerveau. Voilà pour la fin de la manette, j'ai pas tout compris ce qu'il fallait faire. Si jamais vous, vous savez la solution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je compte sur vous. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Voilà, il y a beaucoup de maths à faire. Bon, c'est un peu triché aussi parce que les indices, voilà, ça aide beaucoup. Comme ça, ça va plus vite et ça évite que la vidéo dure une heure. Voilà. Euh... C'est mieux pour nous tous, voilà. Euh, sur ce, ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine!